Je m'appelle Frédéric Elin, je suis professeur à l'Université Paris-Diderot. Et donc, en plus de notre de, de travail d'enseignant-chercheur, depuis près de cinq ans, j'interviens au, auprès du RNBM, qui est le Réseau national des biothèques de mathématiques, qui est un réseau qui, qui s'est constitué euh, au début de manière informelle et qui regroupe des bibliothécaires, des biothèques de mathématiques, des universités et des instituts de recherche. Et donc, c'est participation à ce, ces travaux du, du, donc du RNBM, de ce réseau, m'a permis de, de découvrir les coulisses de ce, qu ce qui se passe derrière une bibliothèque et aussi de, de découvrir les évolutions qui, sont, qui ont été extrêmement importantes depuis 15 ans et qui continuent à être extrêmement importantes. Alors, peut-être il faut rappeler, euh, pour, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, comment fonctionne. Euh, l'édition comment fonctionnent la, la, les publications scientifiques les chercheurs écri écrivent leurs articles pour exposer ce qu'ils ont trouvé s'il s'agit de mathématiques même pour exposer des preuves de ce qu'ils qu avancent ils envoient des revues donc ces revues sont animées par un groupe de, de collègues de chercheurs également qu'on appelle un comité éditorial qui va confier l'article à un ou plusieurs rapporteurs de manière anonyme qui va donner son avis et et qui décidera si l'article est publié ou non. Et après, l'article, traditionnellement, est publié par un éditeur commercial qui, euh, autrefois, imprimait le document et l'envoyait, et maintenant le rend accessible sous forme électronique, contre, évidemment, euh, une facture, contre, contre des émoulements. Alors, tout cela a beaucoup évolué euh, il y a depuis 15 ans, puisque l'électronique a permis de diffuser euh, toutes ces connaissances euh, de manière... Euh, Beaucoup plus important, donc grâce à l'électronique, on a eu l'espoir de diffuser les travaux de recherche partout dans le monde et à un coût quasiment très très faible, pas nul, mais beaucoup plus faible qu'auparavant. Donc cet espoir a suscité euh, donc l'idée d'open access, accès ouvert, qui a fait beaucoup peur aux éditeurs il y a 15 ans, mais rétrospectivement, les éditeurs, euh, depuis ces 15 ans, ont compris qu'ils n'avaient aucune raison d'avoir peur. Au contraire, ça leur a permis de faire de très bonnes affaires. Alors quand je dis les éditeurs, il s'agit des très gros éditeurs, car pour les petits éditeurs, qui sont souvent des petites sociétés savantes, des universités, cette ce, transition pose beaucoup de problèmes. Et pour les bibliothèques et les chercheurs également. Alors pourquoi Parce qu'en fait, lorsque l'électronique est arrivée, les, les bibliothécaires se sont associés à un consortium et... Grâce à l'électronique, on euh, conclut des accords qui permettaient à plus de bibliothèques d'accéder à plus de revues, puisque l'électronique le permettait. Mais en contrepartie, les éditeurs demandaient à ce que euh, les bibliothèques continuent à verser un, une facture qui, de manière à préserver leur chiffre d'affaires. Et d'une certaine façon, on a reconduit un système de facturation euh, auquel ajouté, se sont ajoutées des hausses imposé par les éditeurs, qui est très difficile, contre il est très très difficile de de, de, de de lutter, et puis aussi justifié par une augmentation du nombre d'articles, ce qui se fait que aujourd'hui les bibliothèques, les universités se retrouvent en quelque sorte pris au piège parce qu'elles elles ne elles n'achètent plus des revues, mais achètent des bouquets dans lesquels c'est tout ou rien, soit vous achetez tout, soit vous n'avez rien, et euh, et les petits éditeurs qui qui sont un peu la, la variable d'ajustement. Ces petits éditeurs qui, qui, en général, sont servis après les gros récupèrent, ce, enfin récupèrent les, ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire parce que les, les, les bibliothèques ont de moins en moins de moyens pour financer cela. Alors, on n'a pas trouvé de solution. Enfin, on cherche des solutions. Il y a des solutions quand même qui ont été trouvées grâce à des consortiums qui qui permettent aux, aux bibliothèques de, de s'associer. Et euh, en fait, euh, même si on trouvait une solution, elle serait obsolète car aujourd'hui, l'open access a été repris par les éditeurs, et les éditeurs ont su retourner cette idée qui leur faisait très peur il y a 15 ans à leur avantage, puisqu'en fait l'idée c'est simplement de, de dire « oui, les articles sont accessibles gratuitement à tous, mais l'auteur doit payer quelque chose qui est en, un montant qui est de l'ordre de 2000, 2000 euros par article, mais qui pourrait très bien monter à 5000 ou au-delà. » Et euh, donc face à cela, euh, les, les bibliothèques sont pas forcément... Euh, bien, bien armés pour réfléchir à ce problème, d'autant plus que les chercheurs sont, euh, ne sont pas impliqués directement dans cette, euh, dans cette discussion. Or, il s'agit d'un problème qui concerne les scientifiques, pas seulement pour des questions financières, mais surtout pour des questions scientifiques.